Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je vous emmène bosser entre Angers et Ancenis, dans les pays de la Loire, au Grand Saloir Saint-Nicolas, du groupe Lost, en compagnie de Valérie. Salut Valérie. Salut, tu vas bien Bah écoute, sous le soleil en juin. T'as vu un peu On Magnifique, est pas bien, hein, hein Que du bonheur. Et alors toi, tu fais quoi ici comme job Je suis conductrice de ligne au conditionnement. Et tu conditionnes quoi Des hamburgers Non. Si, regarde un peu. Oh, oh, oh. Géni ah, génial. Des tresses, des feuilletés mmh. <rire> Les coquilles. On va découvrir ça ensemble. On y va. On va s'équiper. Allez, je te suis. C'est parti. Merci. Pouce bleu. pousse bleu. Nous voulons équiper Oui. Prêt à bosser Prêt à bosser. Tu m'emmènes où, là Là, sur la ligne à pizza. Oh, génial. Allez, on y va. C'est parti. Oh, les burgers. Wow. Les burgers. T'as vu oh. un peu Oh là là, les pizzas. C'est la ligne que je travaille. Là, on va les conditionner afin de pouvoir les livrer directement après au magasin. OK. En gardant toute sa fraîcheur, bien sûr. Ton job, il consiste en quoi C'est quoi ta journée type Ma journée type, je prends mes documents, ouais. je regarde le dossier, les produits qui sont sortis en premier, ceux que je vais conditionner et en fonction du client pour qui on doit les conditionner et mettre les étiquettes. Ok. Alors on met en route On est en route, tu appuies Ah bah dis-moi où Sur celui-là C'est parti Voilà les pizzas. Les pizzas qui rentrent. D'accord. Elles sont filmées. Détecteur des métaux, ce qui permet de savoir s'il n'y a rien dedans. Donc, toi, tu fais du réglage de machine Réglage de machines, changement ouais. de rouleau. D'accord. Euh... T'as appris ça où, tout ça, là Ici. Ici Sur le terrain. C'est-à-dire, tu es arrivé ici Et j'ai oh. appris. On t'a formé On m'a formé. Et alors, toi, t'as fait quoi avant de venir ici Donc, j'ai été conductrice de ligne, mais en milieu pharmaceutique, donc c'était encore autre chose. Et ouais. j'ai travaillé aussi dans l'électronique, qui n'a rien à ah voir. Bon ah, j'ai fait différents métiers. Ah, t'as bourlingué, toi. Ouais. Et j'aime ça. Et t'es ici depuis combien de temps toi Et là ça va faire dix mois que je suis ici. Dix mois Dix mois Ah oui c'est tout frais quoi Par contre là ça va être. C'est normal On arrête Là c'est la fin du rouleau Ah donc on va changer de rouleau. Belle neuve Réfléchis d'après toi Non Alors déjà non, c'est en haut. <rire> Et alors après, après, je déroule. Un coup comme ça. Eh bah ben non. Perdu. Comme ça. Perdu. Là. D'accord. C'est un casse-tête ton truc. Mais non C'est un casse-tête ouais, On est bon là une étiquette que l'on colle dans le dossier. Comme quoi, on a fait un changement de rouleau. Ben voilà Allez, à voter <rire> Tu remets en route Et là, on vérifie que l'étiquette est toujours bien positionnée. Donc là, mon étiquette, elle est bien, là. Elle est bien. Donc changement de bobine, contrôle. On n'a pas fait les contrôles. On va attendre que les quatre passent parce qu'on doit prendre les quatre à suivre. Là, tu les prends. Allez, vas-y Et là, on va contrôler les taux. Eh ben, allez, je te suis. Allez, ici Stop Ah, pardon <rire> Dans l'isoloir Dans l'isoloir ah, okay. Là, on met des petites ventouses. Là, on est bon. On est à 0,36 pour celui-là et 45. Donc Je ça, ça, tu le Ah oui, il y a une traçabilité. Et, voilà. Et ça, tu fais ça régulièrement, là, les contrôles Toutes les demi-heures. Contrôle des métaux, toutes les heures. D'accord. Et contrôle gustatif, euh, c'est tous les combien, ça À la pause, Jamais À ah, la pas. pause, à ah, ah, oui. la pause Ah bon, quand même bah, Quand il en reste Mais toi, Valérie, si on t'avait dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire, tu aurais répondu quoi J'aurais dit, jamais. Ah bon Jamais dans l'agroalimentaire. Pourquoi C'était un milieu froid, mal reconnu, on va dire. Et un jour, bah, j'ai reçu un flyer dans ma boîte à lettres. Et quand j'ai vu que l'entreprise Lost embauchait et que c'était une entreprise de traiteurs, j'ai dit, j'y vais. Et franchement, je ne regrette pas. T'es pas déçu Pas déçu du tout. Et si tu devais changer, améliorer quelque chose dans ton quotidien, ce serait quoi il n'y aurait pas grand-chose à faire, hein. ouais. puisque pour moi, c'est que du bonheur ici. D'accord. Et demain, tu te vois comment De continuer à apprendre toutes les machines qui peuvent exister dans l'entreprise. Ah, t'es curieuse, quoi Je suis très curieuse. Okay. J'aime la polyvalence. Et c'est important, c'est moins monotone. Donc c'est une des qualités qu'il faut pour ce job Oui. Et c'est quoi les autres qualités qu'il faut Être motivé, ambitieux. Et pédagogue, parce qu'il ne faut pas oublier, on forme aussi des personnes sur les postes. Ah oui. Ça comme fait tu partie fais de notre métier. Avec moi. Exactement. Et toi tu as commencé en intérim non, non. Directement embauché En CDL direct. Avec une période d'essai quand même. Avec une période d'essai d'un mois. Ben bah, dis donc chapeau, hein, hein Bravo Et donc. je ne regrette pas. Et je pense que non plus. <rire> Tacos, d'ailleurs on en fabrique ici et je te conseille à la sauce biggie. Jour, je ne travaille jamais de nuit. CDI, on embauche ici toute l'année. Peu importe, on embauche sur tous nos sites dans le Grand Ouest. Alors, elle est bonne mmh. Super Merci pour ton accueil. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. Mmh. Tu as toujours mmh. la pêche comme ça Toujours. Au boulot Au boulot. Au taquet. Du matin au soir. <rire> <rire> eh bien écoute, merci beaucoup. De rien. Et ils recrutent ici, non Ils recrutent. N'hésite surtout pas, si tu veux venir, on embauche en CDI. Eh bien écoutez, postulez aussi. Si vous voulez bosser au groupe Lost, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas Valérie, likez like la, la vidéo, vidéo et abonnez-vous.